Je vais donner la, la parole à Frédéric pour, pour Dassault Systèmes. Bonjour à tous. Merci Nicolas. Euh, donc, Dassault Systèmes, en fait, nous, on est la 3D Experience Company, euh, numéro un mondial dans le domaine de, du, du logiciel industriel au départ, avec des, des, des solutions comme Katia, SolidWorks, qui euh, du reste est utilisée par, euh, par JPL, euh, qui est un de nos clients. Euh, et donc, on couvre l'industrie mondiale, euh, 100% de l'aéronautique civile, militaire, l'industrie automobile, euh, tout ce qui est machine, euh, l'industrie euh, des sciences de la vie, euh, qui a des gros axes de développement de ce système pour euh, la modélisation maintenant non seulement des machines et des équipements médicaux, mais euh, des organes, des organes dédiés aux patients euh, pour pouvoir adapter maintenant tout ce qui est implant euh, et faire de, de, de la chirurgie euh, euh, adaptée jusqu'à la modélisation des molécules pour euh, les... Les, euh, les vaccins, par exemple, euh, les médicaments. Il euh, faut savoir, par exemple, que sur les vaccins COVID, 60% des tests euh, cliniques privés sont sur nos plateformes. Donc, le système, c'est la modélisation, finalement, euh, du monde. Euh, et pour faire la, la transition avec, euh, euh, avec JPL, historiquement, nos, nos, nos clients euh, utilisent nos solutions euh, 3D pour concevoir euh, leurs machines, leurs robots, comme on le voit ici, ou, ou leurs drones, et puis de la conception, ils vont vers, vers la simulation, donc beaucoup de simulations numériques. Donc là, c'est une simulation que nos équipes ont fait, hein, qui n'ont pas été faites par, par JPL. À titre d'illustration, que vous pouvez trouver sur YouTube pour montrer finalement bah, l'intérêt de simuler dans le monde numérique, le jumeau virtuel, euh, avant de le mettre en, en conditions réelles. Donc là, vous voyez les simulations de flux d'air euh, autour des différentes pales qui ont été euh, un, un enjeu évidemment euh, du projet. Et, et Jeff reviendra euh, évidemment dessus ce que je veux dire par là c'est que du coup une fois que vous avez fait la conception numérique de votre pièce de votre produit, le jumeau numérique va vous permettre dans le monde numérique de le, de le simuler de l'améliorer puis de le fabriquer donc programmer les machines, les robots et, et enfin de le marketer de le mettre sur le marché donc sur, sur la boucle complète et donc ça finalement c'est ce que font l'ensemble de nos clients sur à peu près tout ce qui vous entoure. Donc, ça va des tables et des chaises d'IKEA en passant par votre voiture de quelque marque que ce soit, quand vous prenez l'avion ou quand vous ouvrez une bouteille de shampoing. Et donc, on a monté un programme depuis cinq ans, un programme d'Open Innovation, 3D Experience Lab, qui permet d'accélérer de, des startups qui sont une innovation de rupture et qui ont un impact fort sur la société. Donc, c'est notre critère principal. Et donc, euh, ça va de, de, de, de, de la montre connectée euh, pour que le diabète, par exemple, puisse euh, en temps réel avoir son niveau de glucose sans avoir à mettre un patch euh, intrusif, vers euh, de, de la reconnaissance avec du deep learning euh, de potentiels mélanomes de, de la peau pour, pour identifier des cancers de la peau euh, à partir d'optique 3D le plus tôt possible, euh, où euh, on en parlait. Euh, juste avant, de drones solaires autonomes pour pouvoir le, les lancer en mission. Donc, on accompagne un certain nombre de projets partout dans le monde, euh, de start-up, avec d'autres partenaires industriels, pour faire en sorte que ces projets euh, soient des succès et puissent apporter euh, au bien commun, euh, à l'homme et, et à la planète. On est vraiment sur des, des grands enjeux sociétaux. Donc, ça, c'est un axe de développement de, de nos accompagnements. Le deuxième axe, ce sont des projets purement euh, communautaire, donc en fait des communautés un petit peu comme un groupe LinkedIn qui peuvent se, se retrouver sur, sur nos plateformes pour partager et travailler ensemble donc activer l'intelligence collective donc à titre d'exemple, c'est en cours euh, où on a toute une communauté de passionnés qui se retrouvent pour reconstruire les machines de Léonard de Vinci à partir des codex originaux euh, et on vient de terminer un concours du reste avec le prochain film de, de Pixar, The Inventor qui va être sur euh, Léonard, la vie de Léonard de Vinci et l'idée du concours c'était que des, des jeunes des passionnés euh, ingénient euh, les machines à partir des, euh, des dessins euh, et on a eu des, des, des résultats remarquables de, de, de partout dans le monde les, les, les vainqueurs vont bientôt être annoncés du reste euh, et donc pour les, pour les makers euh, on, on, on a de plus en plus maintenant de, de connexions avec, euh, avec euh, euh, ce, ce public qui n'était pas historiquement le, le, le, le public traditionnel de Dassault Systèmes, puisque nous, traditionnellement, on servait des ingénieurs, des scientifiques, dans des entreprises, afin d'innover. Là, à travers cette plateforme, comme vous le voyez, des gens vont pouvoir partager, utiliser des solutions web, 3D, et puis soit fabriquer en ligne sur la marketplace, soit fabriquer dans leur, dans leur Fab Lab. Et ce qu'on a constaté de, depuis bien cinq ans, euh, les gens partagent beaucoup euh, des projets plus ou moins impressionnants, plus ou moins complexes, euh, souvent euh, qui, qui leur servent vraiment euh, la vie au quotidien. Donc ça peut être réparer une pièce, ça peut être euh, concevoir euh, un drone. On a beaucoup de gens qui conçoivent des drones ou, euh, ou des lampes, comme vous le voyez ici. Euh, donc là, l'idée, c'est euh, inspirer de la nature, euh, générer une forme de, de ce pied de lampe, euh, et puis elle est imprimée en 3D. Euh, et en final, elle est non seulement imprimée en 3D, mais elle est imprimée avec euh, de la coquille d'huître. De, de, de, euh, de donc, en fait, un matériau bio euh, recyclé avec très faible impact. Et donc, euh, on travaille avec euh, les différents Fab Labs de par le monde. On est euh, membres fondateurs de la Fab Foundation du MIT, de Neil Gershonfield. On travaille étroitement avec le, le Fab Lab de Toulouse, Artilec qui est euh, le premier... Euh, FabLab de France. Et donc, nous, notre contribution, c'est non seulement de mettre à disposition de, de, du logiciel pour que vous puissiez concevoir, mais, et c'est ce qui est le plus intéressant dans, dans, dans ce qu'on on a comme retour d'expérience, permettre l'accès à ces, à ces communautés d'échange, de partage. Et ça, non seulement par rapport aux membres d'Artilect, mais par rapport aux makers du, du monde entier, puisque chaque FabLab ou chaque maker dans son garage gratuitement accéder à cette plateforme et puis partager et donc ça permet d'apprendre ensemble ça permet de rassembler des gens sur un projet commun souvent en fait les gens ont les mêmes besoins ou ont des centres d'intérêt commun et c'est une vision finalement complètement différente du du monde des makers puisque avec le numérique avec les plateformes numériques on est en capacité de de fédérer de connecter les des, des, des passionnés, pour leur permettre de mieux apprendre, de mieux, de mieux prototyper, etc. Et donc, c'est dans ce contexte qu'on est très content de, de supporter Artilect avec son, son nouveau lieu et, et de faire le lien finalement entre nos clients industriels et puis des, des, des clients plus, plus frugaux, individuels ou start-upers qui aussi apportent énormément. On l'a vu notamment dans le, la période covid euh, impression 3D de, de, de, de masques, de face shields pour se protéger, euh, euh, con, conception frugale de, de respirateurs d'urgence. On a accompagné euh, plus de 150 projets dans ce, dans ce cadre-là. Merci, Frédéric. Merci beaucoup. Vous aurez l'occasion, en tout cas, d'utiliser les logiciels. On aura l'occasion de, de collaborer avec avec Frédéric, avec ses équipes, euh, par le biais de, de la plateforme euh, qui assure sur 3D 3D Expérience.